tous, la canicule a mis un mezzo et on a quand même le soleil, tout pour fêter la 49e édition de la Saint-Fiacre. Et je suis heureuse de vous voir nombreux, aussi bien dans la cathédrale que sur la place, parce que je crois que c'est une tradition et dans une période qui est quand même assez sombre, où on nous promet plein de choses, eh bien là, on a un plaisir gratuit partout, au Moulin à temps, à la cathédrale, partout, pour fêter la Saint-Fiacre et nos jardiniers.